Alexandre Guillemette, instigateur des Incroyables Comestibles Victoriaville, aussi PDG et cofondateur de B-Transition. Le mouvement des Incroyables Comestibles, c'est un mouvement international propulsé par des citoyens qui a émergé euh, d'un groupe de près 20 citoyens à Taunton-Morden en Angleterre. En 2008, durant la crise financière, ils se sont questionnés sur qu'est-ce qu'on fait pour devenir acteur, acteur de changement. Donc, ils ont démarré le, le mouvement international de nourriture à partager. Donc, ils ont commencé à transformer des espaces de vie euh, qui étaient souvent inutilisés en espaces euh, comestibles à partager. Donc, euh, 2014, ça a traversé l'Atlantique. C'est arrivé au Québec. Euh, 2015, euh, c'est arrivé à Victoriaville. Donc, à Victoriaville, on a tenté de créer un modèle de référence qui allait euh, créer des passerelles ou des ponts entre la municipalité, les citoyens et le monde des affaires. Donc, à travers différentes innovations, euh, la Ville s'est d'ailleurs impliquée pour créer un, un potager urbain collectif, euh, une forêt nourricière, puis euh, des espaces de permaculture, où est-ce que les gens sont invités à venir consommer tout ce qui est produit. Euh, les citoyens sont invités à collaborer aussi à ce, à ce beau projet-là. Il y a plusieurs aussi euh, entreprises qui ont contribué à travers les initiatives, euh, telles euh, les plates-bandes comestibles, des, euh, des, des terrasses comestibles aussi. Donc, une terrasse de restaurant qui devient une incroyable terrasse. Euh, du mobilier urbain aussi, qui permet de faire pousser plus facilement euh, euh, certaines espèces euh, comestibles aussi. Euh, on parle aussi euh, de la logistique derrière ça, d'avoir des, des, des rencontres chaque mois avec les, les citoyens impliqués dans la coordination. Euh, on parle d'une carte, euh, incroyable carte qu'on peut avoir en main et avoir des rabais quand on va au centre-jardin parce qu'on contribue à créer ce beau, beau mouvement-là. À mon avis, pour transformer le modèle de production actuellement euh, du système alimentaire, en fait, vers un modèle qui serait viable, euh, est a priori d'avoir de, de, en fait, un système qui va être plus ouvert, plus collaboratif, où est-ce que les acteurs vont être en synergie et où est-ce qu'on va sortir un peu du modèle de propriété intellectuelle, de brevet, vers quelque chose qui va être plus ouvert. Donc, on parle euh, au niveau des semences. Là, à travers le monde, généralement, c'est des semences privatisées. Il y a un savoir qui est, qui est maintenu, caché. Donc, si on réussit une transition où est-ce que... On va partager le savoir pour créer des semences plus ouvertes, où est-ce que les gens vont pouvoir euh, développer à leur tour. Là, on a quelque chose qui, qui va se tenir comme point de départ. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le citoyen est en plein cœur de ce système-là. Il peut jouer un rôle à tous les niveaux. Quand on parle des incroyables comestibles, on peut imaginer euh, que les citoyens vont jouer un rôle. Et c'est sûr qu'on euh, ne va pas nourrir la planète à travers les citoyens, mais c'est un beau, un beau levier au niveau sensibilisation mobilisation. Ce qui est intéressant aussi de voir au niveau de l'entreprise privée, euh, il y a une entreprise exceptionnelle qui s'appelle les Jardins de la Grunette, qui a démontré depuis 10 ans un modèle exceptionnel de viabilité économique. Donc c'est une ferme à échelle humaine où est-ce que euh, l'employé, l'humain, est mis à contribution avec son potentiel et sa force humaine. On se demande souvent comment nourrir la planète, mais je pense que c'est à travers euh, des modèles comme ça, innovants, où est-ce qu'on démontre la viabilité économique et l'innovation aussi, pour en fait aussi en revenir à l'avant-deuxième guerre mondiale, où est-ce qu'on était déjà plus près de l'autonomie alimentaire et on produisait nous-mêmes sur nos territoires locaux. On pourrait dire que ce modèle-là pourrait contrer la fin dans le monde parce qu'on a une excellente référence à Brashois, au Maroc. C'est un village extrêmement pauvre qui a démontré par l'engagement citoyen qu'on pouvait faire la différence. Donc, on crée leur propre autonomie alimentaire locale et en l'espace de deux ans, ils ont donné un modèle de référence à l'international. Donc, on va vraiment démontrer à tout le monde sur plusieurs tribunes et même ça attire beaucoup avec touristes. Donc, on peut vraiment décrire une nouvelle forme de révolution, euh, vraiment très rapide. Et euh, l'Internet contribue vraiment de façon majeure. Parce qu'au niveau du virtuel, en fait, euh, peu importe où on est à travers le monde, il n'y a plus de frontières. On peut collaborer, échanger de l'information, on peut coacher à distance, on peut accompagner à distance. Donc, on a vraiment une nouvelle économie euh, du savoir, où est-ce qu'on peut euh, vraiment transiger l'information de façon instantanée. On peut la consolider, collaborer. J'aimerais dire aux gens qui nous écoutent euh, d'être curieux, poser des questions, euh, s'inspirer des solutions autour d'eux, euh, de se rassembler en groupe et de passer à l'action aussi. D'ailleurs, il y a plusieurs exemples de beaux documentaires qui existent. Euh, le film « Demain » 2015, c'est un beau film à, à succès qui démontre des solutions à travers la planète. Euh, récemment, en 2018, il y a aussi euh, La Terre vue du cœur, qui est sorti vraiment récemment, qui met de l'avant Uber Reeve à travers son, son, son vécu, son expérience, sa prise de position, mais différents autres acteurs de changement qui sont vraiment euh, dans l'éveil collectif, dans l'intelligence collective, euh, rassembler le savoir, passer à l'action. Euh, je vous dirais, euh, activons-nous, bâtissons les collectivités viables de demain.